Cahier, je suis un enfant, cahier, je suis encore un bébé, cahier. Je veux devenir britannique, une princesse dans les bois, une studieuse étudiante en littérature, ou une femme de marin comme dans les films, et découvrir le monde, passer mon temps à voyager, au vent, de bateau en bateau. Aller dans tous les endroits qui sont beaux. Visiter toutes les belles places. Et submerger les gens de mes photographies de statues et de barques sous le soleil. Oui, je peux enculer tous les touristes. En étant la plus classe des touristes. Je peux devenir, je promets. Je peux devenir complètement taré ou tomber dépressive. Me traîner en pyjama, l'œil rétréci, les cheveux sales et mouillés, vautrer toute la journée, ne me levant que brièvement excité par une promotion sur l'alcool. Ah, c'est pour bientôt la foire aux fins. Ou bien je peux vieillir au même endroit, entre les tapisseries que j'aurai choisies et qui recouvriront les corridors. Du living room à la cuisine, commander de nouveaux coussins tous les six mois et essuyer les parois de la baignoire après chaque douche tiède pour ne pas laisser de traces de calcaire. Mon regard s'attardant un peu trop longtemps sur le pommeau laissé en plan, dernier instant d'égarement. Inviter les supérieurs de mon mari tous les dimanches midi pour qu'il ait une promotion faire de la gymnastique douce avec leurs femmes molles et... sourire à la vie because that's the way to go the way to go je suis la femme caillée je suis la fille caillée je suis l'enfant caillée je suis encore le bébé caillé. Ou bien, je peux devenir un professeur, avoir des lunettes comme tout bon professeur. Que dis-je Pardon une maîtresse d'école, oui, bien sûr, je serai une maîtresse d'école, de maternelle peut-être même. Oui, je peux torcher des culs toute la journée s'il le faut pour avoir un travail ou brandir de grandes aiguilles et les planter dans des malades, de vieux lipidineux. Je serai une infirmière, toute vêtue de blanc et bordée de rose. Pourquoi pas, s'il le faut. C'est si gay, le rose. <rire> I can become... Premise, je peux devenir, je promets, je peux devenir, je promets, je peux avoir un service à thé et une table pour le servir et des couverts et des assiettes toujours bien frottées. Je peux avoir un jardin à cultiver une balconnière ou une forêt. Je peux avoir un mari et une maison et une famille et des enfants et des petits-enfants gâtés, moi aussi, si je veux. Ou juste un chat. Ou juste un chat. Je suis la femme, cahier. Je suis la fille, cahier. Je suis l'enfant, le bébé cahier c'est la chanson de la considération c'est la chanson des retrouvailles il faut monter dans l'échelle sociale pour monter dans l'estime familiale quand on est un garçon c'est un travail de trouver et garder un bon travail quand on est une fille c'est un travail, quand on est une fille. Briller dans les dîners, souriante et aimable, toujours bien apprêtée, prude et féconde, remercier les commentaires chargés, être une cuisinière hors pair, travailler comme nous deux, et surtout, ne pas trop dénoncer. Quand on est une fille, c'est la guerre. C'est la guerre. Je peux être une fille. Ou bien je peux être présidente de quelque chose, quelque part. Quelqu'un d'important, quelque part, pour quelque chose éventuellement ailleurs. Je peux devenir. Je promets. Alors si ce n'est pas la peine de prévoir pour moi, vraiment. Ce n'est pas la peine. Vraiment, ne vous en faites pas pour moi. Vraiment, s'il vous plaît, ne prévoyez rien du tout pour moi. Vraiment, ce n'est vraiment pas la peine. Vraiment. Ce n'est pas la peine. Ne prévoyez rien, merci. Je peux changer à tout moment. Je peux devenir. Je promets. Je peux devenir. S'il vous plaît. Ha ha ha